Sven et Emmet se précipitèrent vers cet abri de fortune pour échapper à la tempête. Les deux amis s'unirent pour la première fois pour ouvrir cette porte. Comme si une force intérieure les empêcha d'y entrer. La brise composait d'un bois noir de couleur cendre. Une chaleur intense engloba toute la surface de la pièce. Emmett passa sa main sur un carreau de fenêtre qui se trouvait devant lui. Une lumière s'engouffra dans la pièce. Au loin, la tempête affleurait les immenses montagnes. Une multitude de couleurs enchantait le ciel. Devant eux se dessinait comme un tableau, une immense étendue de sable qui composait l'actuel monde dont ils étaient les nouveaux hôtes. Mais un détail vient troubler l'esprit des maîtres. Depuis qu'ils étaient arrivés, aucun son ne se produisait, comme si leur capacité à percevoir des sons N'avait jamais existé. Jamais existé. Les heures passaient, la tempête était de plus en plus menaçante. Le ciel passait un rouge profond, puis d'un blanc éblouissant. Un éclair surgit aveuglant Sven et Metz. Leurs yeux s'ouvrirent, leur abri de fortune avait disparu, une végétation marécageuse entourait maintenant nos deux amis. Un long chemin fait d'une terre de couleur brune définissait pour Emmett et Sven la route qu'ils devaient suivre. Une cloche résonnait au loin dans les marais. Sven se figea sur place. Comme un appel, une raison inconnue poussa les deux amis à marcher au travers de ce marais, entrelacés par une brume, maître de ce nouveau lieu. Aucun des deux êtres ne savait où ils devaient avancer, ils étaient juste guidés par le timbre envoûtant des cloches. La brume se mit à s'estomper pour laisser entrevoir que, sous leurs pieds, se trouvait un ponton en bois. Un navire avec en son milieu un vieux mât, abîmé par le temps. Une lanterne laissa échapper la lumière d'une bougie. Le bateau continuait d'avancer comme envoûté par les éléments. La proue vient effleurer le bout du ponton. Une voix se mue dans leur esprit. Les deux protagonistes, sans se poser de questions, avancèrent vers ce bateau. Il régnait comme un sentiment de protection, assis au milieu de ce dernier. Poussé par une force surnaturelle, le navire reprit son chemin sur le lac, accompagné par cette voix mystérieuse. Le trajet conduisait à un silence reposant, Entraînés par un sentiment de paix, les pensées de Sven et Emet jetèrent un autre regard sur les événements passés. La perte d'un être cher et l'annonce d'une maladie. C'est alors que le bateau s'arrêta. Un vent glacial se mit à soudain à souffler. Un souffle venu de l'arrière du bateau éteint la lanterne. Les deux amis n'étaient plus les seuls dans ce lieu. La brume épaisse s'éloigna. La lumière douce venant du ciel offrit toute la clarté du lieu. On pouvait admirer la beauté qui représentait le marais. Ces paysages étaient à la fois lunaires et envoûtants laissant le droit à son imaginaire de rêver. Quelques larmes s'écoulèrent, les deux êtres comprirent l'importance de s'évader pour oublier. Mais quelque chose se rapprochait de plus en plus vite, la brume s'engouffrait dans l'eau comme happée par le marais lui-même. À ce moment que leurs regards tombèrent au travers de l'eau, des formes humaines sculptées dans cette brume s'acheminaient tout au fond du lac. Envoûtées par cet étrange balai, Emmett et Sven ne parvenaient pas à expliquer ce qui se passait. Un mal de crâne violent mit à genoux les deux amis qui s'écroulèrent. Une forme immense, entourée d'une longue aura sombre et mystérieuse, se dessina autour d'eux. Cette entité les effleura à peine, qu'ils s'évanouirent, laissant derrière eux le bateau et la lanterne qui brillait de nouveau. Emmet et Sven se réveillaient doucement, allongés. Ils ouvraient lentement les yeux. Ils observaient lentement leur nouvel environnement. C'était en tout point semblable à ce grand désert de sable lors de leur arrivée. Tout était d'un calme le plus absolu. Le sable se transformait et se métamorphosait en une végétation foisonnante. C'était comme si quelqu'un avait décidé de maîtriser ce monde et de créer tout ce qu'il voulait. Emmet et, et Sven étaient complètement déboussolés. Ils n'arrivaient même plus à s'entendre penser. Cet état ressemblait très pour très à celui connu quelques jours plus tôt. Cette sensation de tristesse, de mélancolie, cachée au plus profond de nous. Leurs regards se tournèrent vers cette entité qui les convia à la rejoindre. Débutant une marche silencieuse, empreinte de mélancolie. Sven, souhaitant connaître le nom de cette chose, il interpella la forme sombre. L'entité révéla qu'elle se prénommait. Sickness. Pas après pas, Sickness débuta son histoire. Le jour où mon corps décida qu'il était trop fatigué pour continuer, s'ouvrit pour moi la nuit éternelle. Mon âme se retrouva seule, aérée dans le noir, me demandant depuis combien de temps avais-je perdu une partie moi-même. Dans ce temps infini, j'ai découvert la puissance de mon esprit, expérimenté et créé mon imaginaire, un monde dans lequel je serais chez moi. J'ai découvert que même mon âme n'avait plus aucune frontière. J'ai façonné ce monde comme une ossature vivante, un organisme qui réagit selon mes réflexions. Pendant des millénaires, je me suis assis sur l'herbe et j'ai regardé l'horizon. Des âmes perdues et angoissées se sont égarées par milliers près d'ici. Je ne pouvais pas les laisser seules, livrées au voyage de la nuit éternelle. Il me devait de pouvoir les guider vers un nouveau monde. Leur monde à eux, dessiné de toutes pièces. Ce que vous voyez au-dessus de vous, c'est un passage, un passage vers une nouvelle terre. Je ne fais qu'accompagner une recherche, une recherche vers un chemin originel. C'est alors qu'Emen questionna Sickness sur leur présence dans ce monde. J'ai ressenti le besoin de venir vous chercher. J'ai senti la douleur qui vous animait depuis quelque temps et... et mon rôle est de perpétuer le lien qui vous unissait dans votre monde. La vie et la mort se réunissent au plus profond de vous et se retrouvent dans votre subconscient. C'est une débâcle infernale, mais la mort n'est que le prolongement de la vie. En vous rencontrant, j'essaie de percevoir l'émotion négative qui mobilise l'être humain. Sven reprit la parole. Les émotions que nous ressentons sont différentes et propres à chacun, mais nous l'appelons souvent tristesse. Les trois personnages s'arrêtèrent pour méditer. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, une tendresse infinie émanait de sickness. Elle reprit les paroles. J'avais besoin de vous rencontrer, besoin de vous rencontrer pour que vous m'expliquiez ce sentiment de tristesse que je n'ai jamais connu. Emmette prit timidement la parole. Nous éprouvons de la tristesse, par exemple, quand nous sommes privés de quelqu'un qui a de l'importance à nos yeux. Ce sentiment peut se transformer en hommage. L'importance de la tristesse dépend de l'attachement que nous lui portons. Mais comme toute autre émotion, la tristesse est mal connue et mal perçue. Elle peut être une arme pour créer, mais aussi un poison. Cygnès prit un temps avant de répondre. L'entité se rapprochait doucement des visages de nos deux amis. Il est donc pour vous légitime d'être triste car vous ne savez pas où trouver dans votre imaginaire les défunts si chers à vos yeux. Il est impossible pour vous trouver une solution par votre subconscient à vos sentiments qui sont les maladies. Vous êtes ici pour que je vous prouve le contraire. Les deux amis tombèrent au sol, ont mitouflé par un profond rêve que seule Sickness pouvait imaginer. Zven et Emmett ouvraient les yeux. Devant eux se tenait une immense maison, faite de vieilles pierres, où était entrelacée une mousse verte qui, comme vivante, s'enroulait lentement autour de la maison. Tout le paysage semblait se mouvoir comme une matière organique. L'immense porte en bois s'ouvrit. Cygnès les accueillit par ces quelques mots. Seules les choses les plus simples sont les plus dures à réaliser. Mais cela ne doit pas vous empêcher d'avancer. Au silence du songe, assis sur l'âme à regarder le temps passé, à te demander pourquoi c'est temps perdu. Assis sur l'âme, tu regardes le temps passé, au loin s'échapper sur le